Puissante à l'œuvre Oui nous voyons ta gloire Ta main puissante à l'œuvre Les cœurs ta gloire, ta main puissante à l'œuvre. Oui, nous voyons ta gloire, ta main puissante à l'œuvre. Les cœurs reviennent, reviennent les âmes, reviennent, reviennent au sang. Good, Good. Toutes les nations, louez Yahweh, tous les peuples, célébrez-le, car sa miséricorde est grande envers nous, et sa fidélité dure pour toujours. Louez Yahweh.